À quel moment créer une SCI familiale et surtout est-ce vraiment pertinent de créer une SCI familiale Bonjour à tous, c'est Damien Lamy, votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va parler une nouvelle fois de SCI, de Société Civile Immobilière, de SCI familiale et savoir réellement si c'est pertinent d'en créer parce qu'on entend ça fait un peu des fois l'objet le, du, du, du, le syndrome de l'objet brillant. Mais est-ce pertinent pour vous de créer cette SCI familiale On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, mettre un, gros, un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour rejoindre la communauté, la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement trois mois. Donc, une société civile immobilière, comme son nom l'indique, c'est une société, donc c'est une personne morale. Donc, il va y avoir une plus grosse lourdeur administrative qu'investir en nom propre. Donc, plusieurs possibilités. La facilité sur un investissement assez classique est d'investir en nom propre, de le mettre en meublé, de le mettre en ce qu'on appelle LMNP. Maintenant, il y a un souci avec ça. C'est que dès le moment où vous allez dans une stratégie de fiscalité des particuliers, alors vous ne savez pas de, de quoi le, le monde sera fait, j'ai envie de dire. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, et on voit il y a une instabilité réelle de la fiscalité des particuliers, qui a plutôt tendance à augmenter, augmenter, augmenter. Tandis que la fiscalité des sociétés a plutôt tendance à diminuer. Donc, une SCI familiale, ça va être pertinent. Pas forcément pour le premier investissement, vous pouvez très bien le faire en nom propre, mais à un moment, au deuxième ou au troisième, Investissement, ça peut être tout à fait pertinent de le faire, de faire cette SCI familiale. Alors, quand vous êtes en nom propre, vous pouvez faire du meublé, vous pouvez aller chercher du déficit foncier. Il y a des stratégies de déficit foncier pour aller chercher des travaux éligibles. Attention, tous les travaux fonciers ne sont pas éligibles pour pouvoir faire du déficit. Donc, faites bien attention à tout ça. Mais, il y a ces stratégies qui sont intéressantes. À un moment, passer en société peut être très pertinent. Ensuite, il y aura le choix d'être à l'IR, donc avoir une transparence entre ses revenus, les revenus de la société et les revenus euh, des différents associés, et la SCI à l'IS où il y aura une opacité entre la société et euh, les associés. Donc ça va, là, ça va dépendre, ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo, le, le choix de la fiscalité entre l'IS et l'IR, là c'est la société familiale. Est-ce que c'est plus difficile d'investir en SCI familiale Alors la réponse est non. Les banques ont bien conscience que l'enjeu d'une SCI familiale est un enjeu patrimonial. Donc c'est exactement la même chose que l'investissement en nom propre ou en indivision. Vis-à-vis d'une banque, ce qui va se passer, c'est qu'elle va remonter d'un cran et elle va faire à peu près la même étude sur les différents associés de la SCI que si vous achetez en indivision. Elle va aller voir principalement les revenus et les charges de chacun des associés pour savoir la solvabilité, savoir la capacité d'emprunt, et si elle vous suit ou non. Donc, elle ne va pas, en soi, surtout sur une nouvelle SCI, elle ne va pas réellement regarder l'état de la SCI. Une, plus, une SCI un peu plus vieille, elle va regarder les bilans, etc. Mais sur une nouvelle SCI que vous allez créer, familiale, on va, ça va être qualifié à peu près de la même chose. Là, il peut y avoir une petite difficulté, donc ça reste une bonne idée de le faire, mais ça peut être un peu compliqué. C'est que vous êtes hybride, c'est-à-dire que, un conseiller particulier en banque ne va pas forcément vouloir vous prendre parce qu'elle n'a pas de grand chose à gagner à prendre une SCI. Et le pro, alors vous êtes censé être du côté des professionnels, mais voilà pour un professionnel, un chargé d'affaires entreprise, ne voit pas un grand intérêt à s'occuper d'une SCI. Du coup, vous êtes entre les deux et c'est là que vous pouvez à certains moments végéter, perdre du temps et vous dire est-ce qu'au final c'est la bonne solution pour moi Est-ce que je ne suis pas en train d'aller chercher des ennuis, est-ce que je ne retourne pas vers la facilité Le deuxième point, c'est se dire, est-ce que ça ne va pas être trop cher, Damien, d'investir en SCI familial Et là, aujourd'hui, c'est largement possible de diminuer euh, l'impact euh, du coût, principalement, euh, c'est de la fiscalité, donc c'est de, de la comptabilité, c'est un bilan à faire, une assemblée générale, mais surtout un bilan, et ce bilan-là, vous pouvez le donner à des experts comptables aujourd'hui qui spécialisés dans l'investissement immobilier, qui ont des prix relativement proches entre du LMNP et de la SCI, ça va dépendre du nombre de lots, etc. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo euh, du cabinet d'expertise comptable qui gère mes biens immobiliers. Euh, enfin, les, les miens et ceux de, de ma famille, euh, c'est Comtalim, euh, fondé par Romain Caretti. Et je vous mets à côté euh, un code de réduction, le code Focus, ça vous permettra, si vous passez avec ce code-là, d'obtenir 5% de réduction complémentaire. Mais surtout, c'est un cabinet spécialisé pour les investisseurs immobiliers. Et vous allez voir, le coût n'est vraiment, euh, vraiment pas très important par rapport à l'ampleur de votre projet. Donc oui, les amis, la SCI familiale, à un moment, il faut en parler. C'est une très bonne idée, une très bonne opportunité si ça correspond à vos objectifs et si c'est le bon moment pour vous de dégainer cette stratégie-là. Bon, voilà, on a fini avec cette vidéo. Je vous laisse encore deux choses. La première, c'est de me mettre en commentaire si vous avez déjà créé une SCI, les questions que vous vous posez ou les blocages que vous avez par rapport à la SCI familiale. Et pour finir, mettez-moi un like, un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao